Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 176 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Just Cause Just Cause qui est un jeu, bon bah pas tellement récent Je crois que c'est 2005 ou 2006 C'est pour vous dire euh, Je ne sais plus, ou même peut-être plus vieux parce que euh, le, le, La résolution n'est pas euh, à son maximum on va dire euh, Donc Avalanche ah, Studio, Just Cause, oui voilà 2006, Hydros 2006 Bon, vous m'attendez quand même à un, un peu plus jeune comme jeu donc c'est parti, Just Cause, et ça va l'enche, on a déjà vu les éditeurs, développeurs, ce que tu veux. Euh, les graphismes, comme vous voyez, voilà, je ne peux pas monter au-dessus parce qu'en fait, la, la taille, euh, la résolution par rapport à l'écran, on ne peut pas, la, on peut pas adapter à 1366, tout ça, donc en fait, euh, c'est soit, soit cette taille, soit pas du tout. Donc, nouvelle partie, et, euh, et donc c'est parti pour Just Cause. Alors, chargement, il devrait être rapide, vu les graphismes du jeu, ça devrait être assez rapide. Allez... Allez... <rire> Putain, c'est long C'est pour un jeu comme ça Il est pas lourd en plus Allez, c'est parti Les guerriers roses de San Espirito ont déclaré la guerre au gouvernement de Mendoza. Son porte-parole, le chef de la révolution José Caramicas, a déclaré Mendoza est un chien galeux qui doit être abattu. La petite île de San Espirito, autrefois surnommée la Perle des Caraïbes, vit aujourd'hui dans la tourmente. Les guerrieros ont formé l'armée révolutionnaire du peuple de San Espirito et luttent pour s'opposer au président du pays, Salvador Mendoza. San Espirito. Encore un régime pourri à renverser. Le président doit disparaître. Et nous voici on commence on est dans les dans les airs euh ouais bah ouais, bon, donc je peux voler j'essaye de m'orienter alors je connais absolument pas les touches alors j'essaye de voir comment je peux faire et où c'est qu'il faut que j'aille est-ce qu'il faut que j'essaie de me diriger quelque part Ou je me laisse tomber comme une énorme merde alors là il y a des petites flèches rouges qui sont apparues donc moi bah, j'imagine que c'est là bas que je dois aller donc on va essayer de se diriger vers là bas si on n'est pas trop bête voilà on a qu'à attendre je crois bien par contre que je vais atterrir dans l'eau ça m'étonnerait que j'arrive sur la rive, attention l'eau elle arrive, l'eau elle arrive plouf euh ouais blabla qu'est ce que c'est que ça ce gros pop-up d'accord alors non non je veux pas aller alors là je suis sous l'eau et par contre j'arrive pas à remonter allez allez comme j'étais dans les airs en fait la touche elle ne marche pas où c'est que je suis D'accord, donc ça commence très bien Pour ce jeu euh, Alors, comment je dois faire Oui Oui, je suis dans le bon sens Est-ce que je peux av avancer Non, ça ne veut pas Donc je suis bloqué dans l'eau Heureusement que j'ai pas de la vie hein. Ça m'emmerde un peu une... Apparemment, j'arrive à respirer sous l'eau <rire> On va recommencer Allez Déployer le parachute voilà. Alors on va essayer cette fois-ci d'aller plus voilà, vers le... le truc rouge, on va essayer d'être moins dans l'eau. Peut-être que j'étais trop loin, je sais pas, peut-être que ça m'a bugué. Hein. C'est peut-être un problème, je sais rien du tout. Franchement c'est. C'est vraiment très bizarre. Allez. On plane. C'est long. Très long. Et on attend. Alors on voit aussi la distance qui nous sépare de notre prochain point. C'est-à-dire le point là-bas qui doit être désigné en rouge. Ok, je suis encore dans l'eau. Hey, ah, j'ai presque réussi à nager au début. Et je suis toujours bloqué. Bah ou euh, ouais ouais, je sais qu'il va se faire massacrer, mais moi j'arrive suis... pas à nager. Donc <rire> c'est pas pourtant pas compliqué hein, à nager. Hein. Surtout pour un grand jeune homme comme lui. Ah oui, je sais pas si je vais y arriver en fait. Et il arrive toujours à sortir de l'oxygène. Alors bon, ça fait 3 heures qu'il est sous l'eau. Ah, il est trop fort, notre, notre bonhomme, il respire sous l'eau. Alors là, je crois pas que ce soit très, tellement mieux. Alors je peux tourner, c'est beau, mais alors pour remonter la surface, c'est pas gagné du tout. Ça commence... Oui, je sais qu'il est dans la merde. Putain. Comment faire Alors par interface, commande. Um, où c'est que je vais pouvoir trouver la commande uh, Il y a tellement de commandes. Alors oui, d'accord. Ok, marché. Uh, oui, non. Allez, que, euh, chercher juste en fait là, machin sous l'eau. Donc euh, donc nager. Ah, voilà, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé comment nager. Eh bon, donc moi, je devrais pouvoir remonter normalement. Non, comme ça, comme ça. Voilà, c'est bon. Allez On en montée d'ailleurs il y a des bateaux qui nous passent à côté. Alors on va aller là-bas. Donc on nage. On nage. Ça va être long. Ça va être très long. tu t'amuseras plus tard, mais moi, là, je suis en pleine guerre. Ouais, on sait qu'il est en pleine guerre, c'est beau. C'est très long. Je ne comble... je comblerai bien cette, euh, cette attente par euh, une petite musique. Non. En fait, non. <rire> J'allais mettre une petite musique, mais euh, non. Non, on s'emmerde un petit peu. Voilà. Oui, mais je, je suis vachement en train de m'amuser. Hein. Alors, bon, là, je suis juste en train de nager euh, sur 300 mètres. Bon. Après. On s'appelle pas Amélie. Euh, non merde, comment elle s'appelle L'Orman hein Il dirait dire Amélie Moresmo, mais faire du tennis dans l'eau c'est pas tellement euh, recommandé. Euh, L'Ormanodou, voilà. Avec son frère maintenant. Je m'éclate. Qu'est-ce que c'est Putain, vas-y. T'es pas champion du monde Allez Tu t'amuseras plus tard Oui, bah oui, je m'amuserai plus tard, oui. Je sais pas si je m'amuserai plus tard. Vu comment le jeu commence, je m'amuse pas tellement pour l'instant. Allez. Allez, vas-y, allez. tu vas y arriver. Je pense que j'ai du mal à faire quelque chose. Parce que, il me semble quand même, j'ai quand même sauté dans le vide et que j'ai atterri dans l'eau directement. Je, je crois que j'aurais dû ouvrir un parachute. Commande de combat. Ah, il me dit comment je vais leur combattre. Comment je, vais devoir combattre. Euh, bah là, je suis pas encore à terre, donc bah, je peux pas me battre. C'est compliqué. comprenez un petit peu bah, Oui, je m'amuse, allez. Je on aurait dû mourir depuis tout à l'heure, depuis le temps que t'en parles. Là le qui fait semblant de se battre en fait depuis tout à l'heure. Alors, Alors est-ce que j'ai une arme Voilà. Ouh j'ai deux pistolets. Ouh ça c'est du bon jeu à... à la troisième personne ça. Oh ça c'est bien ça. Ça on s'éclate. Regardez hop. Ah, on dégomme là c'est... C'est euh... du dégommage de bonhomme en, en troisième personne comme ça c'est beau. Ouh j'aime bien. C'est pas compliqué. C'est rapide, c'est léger. C'est fin, ça se mange sans en fin. Alors hop. On a juste à passer dessus pour ramasser leurs munitions, enfin les armes du moins mais du coup on récupère les munitions parce que l'arme on l'a 30 fois du coup et les bonhommes qui apparaissent vas-y j'ai ma vie euh, où c'est qu'elle est est-ce que c'est ce que c'est -ce en haut à gauche hein. ah bah, ça y ressemble vu tout ce que je viens de perdre euh... alors là il faut que quand même, pas se gaffe à pas crever ce serait dommage donc c'est pour ça qu'il faut bouger à fond franchement ça c'est du c'est du bon c'est hein. à dire du them up mais Hop. hop, Récupère les, euh, les munitions tant qu'il y en a Alors il me dit Suis-moi jusque là-bas Alors je le suis Avec mon petit bonhomme qui court un peu sur le côté quand même Avec l'arme <rire> Il court que sur un côté c'est bizarre Alors voilà euh, on monte Alors là on contrôle la mitraillette hop, à l'arrière Et on va tirer sur les voitures Ok. On va tirer sur... Euh, tirer sur nos poursuivants ah, c'est vachement sympa comme ça c'est c'est un bon jeu d'action franchement là hein. je m'attendais pas à un truc comme ça et, euh... et c'est vraiment très bien allez allez allez bon ils mettent un peu du temps à exploser quand même mais c'est vraiment c'est vraiment sympa on voit le le le le comment on se trainait, là, le... le décor qui défile et tout euh... tout, est, tout est bien en fait c'est c'est se pas... prenne pas la tête mais c'est un voilà c'est bien fait. Y'a rien à dire. Hop, je j'ai dégommé un mec euh, avec ma petite mitrailleuse là. Hop euh, Ouais, ah bah il a notre deux voitures ici. Ça commence à se compliquer un petit peu. C'est la grosse éclate. Dans l'autre je sais pas où il nous conduit. On le laisse faire, de toute façon c'est pas nous qui conduisons. Heureusement, on aurait du mal. On va faire les deux à la fois. Voilà, terminé. Faut on se de ces titres, faut on avance. Alors, faut descendre les mecs qui nous barrent la route. Alors, bah, je vais essayer d'aller les égomer. Ah d'accord je me fais canarder comme un, comme un lapin. Allez. Oh, caméra à l'épaule. Hop, hop, hop. Ça, il y a un paquet. Allez, crêpe. Voilà. Au passage, où c'est qu'ils sont les autres Où c'est qu'ils sont Où c'est qu'ils sont Ah bah de l'autre côté du coup Et oui, il y en avait deux qui en des côtés Et Donc il y en a sur les deux flancs, allez Allez, crève bon, Ça va, j'ai des balles quand même, euh, j'en ai que sur Voilà. Hop, je récupère les munitions que je peux au cas où. Voilà, J'ai récupéré un peu de santé aussi au passage, vous avez vu. Ma vie remonte. Hop, hop, hop. Si c'est pas beau. Euh, alors, par contre, là, il faut que je enlève ça. Comment je fais pour l'enlever ce machin On peut pas le conduire. Euh, ouais. Par contre, il y a des bidons hein, juste à côté. Donc, si on peut pas le conduire, on va essayer de le dégommer ou de dégommer les bidons. Comme ça. Ah bah voilà. On a dégommé d'un côté. Est-ce que ça suffit Bravo, Maintenant, au MB. Ah bah c'est bon. Il a disparu. Hop. Ah vas-y, arrête de te barrer. Non est ce qu'il est con ce mec Donc on est reparti. La hein, course-poursuite. Euh, il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Et c'est reparti. Hein. Je me tire direct dessus. Hein. Ça va, je ne même pas. Eh hey, c'est qui ce camion Oh là, on le tire dessus. Hop. Alors, il y a un truc qui a explosé, je sais pas d'où. Ah, ben d'accord, ok, ok, d'accord. On me tirait d'en haut, il y a un hélico. Voilà, c'est beau, on vient d'exploser un hélico. Comme ça, celui-là, déjà, on en parle plus. Bon, l'hélico, il est quand même, euh, quand même mort beaucoup plus vite qu'une euh, que voiture. Normal, c'est un hélico. Au hein. tiré dessus, il aime pas tellement. Pas tellement fait pour. Euh, allez, on va aller. Bah, je vais laisser nos 5 minutes. Euh... Je, vais... je vais en mettre 5 minutes maintenant. Euh... De, de gameplay du jeu Ça a l'air sympa pour l'instant Allez c'est parti Allez, Rico, on a du boulot Dis-moi, ça chauffe pas un peu trop pour toi, Sheldon Non, ça va aller, Kane. Contente-toi de prendre soin de notre ami Rico. Pour qu'il puisse faire son job. Oh, tu sais, j'ai pas oublié la dernière fois, Rico. <rire> Ravi de voir que vous vous connaissez. Viens au camping-car quand tu seras prêt pour le briefing. Thank you. C'est le type que l'agence veut buter. Le plus tôt sera le mieux. Le président Salvador Mendoza. Copain comme cochon avec le cartel de la drogue de Montano et soutenu par l'armée et les flics. Voici le type qui va compliquer considérablement la vie del presidente. C'est marrant, mais ça ne me surprend pas. Voici ton nouvel ami. José Caramicas, le chef des rebelles. El Presidente l'a jeté en prison ici même sur cette île. Il est prisonnier dans l'ancien fort espagnol d'El Grande, pas loin d'ici. Pratique, non Va jusqu'au fort, descends les gardes, libère Caramicas et tu feras partie de leur bande. Un et un vrai. Tu ferais mieux de te bouger. Oh, Erico, si ça tourne mal, oublie pas de... Tu me connais, non Évidemment <rire> Mais t'as l'habitude. Bon... Voilà avec Ken pour ton matos. Et vamos Et me voilà investi, investi d'une nouvelle mission. Euh, enfin, d'une mission tout court du moins, parce que pour l'instant, je suis juste arrivé à ce camp. Euh, je dois apprendre ma moto super fun que j'ai trouvée. Hop. Et je vais me rendre euh, là où je dois aller, c'est-à-dire euh, en, en suivant la marque rouge. Là, bon bah, on va suivre, on va couper, on va pas prendre la route. Hein. J'aime pas la route, on va prendre la forêt en plus on a une belle motocross. là. Hein. Allez on voit bien du pâté, elle peut monter des, des, des pentes incroyables. Euh, hop allez wouh, Regardez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est trop fort. Alors, il va falloir que je passe là-bas. Hop. On va essayer de pas se suicider quand même. Hop. On va rejoindre une route normalement. Ici. Voilà J'essaie de me fier à la mini-carte aussi euh, Donc je dois Continuer à suivre, aller au point rouge ah, il est loin le point J'ai pas fini de rouler Vous avez vu la distance qui manque Oh, oh J'ai bien esquivé la voiture Ça aurait été assez violent J'ai presque envie de les croiser lui Ah non, mauvaise idée Allez Voilà Allez, on est un gros chauffard et tout, on coule. Oh, on vous pas tout ça pour dire, voilà, chauffeur, chauffeur, si es champion, oh mon dieu, et je suis pas mort, elle va très bien, tout va très bien, ma moto va très bien, on en fait une chute de 100 mètres de haut, mais tout va bien, tout va bien, c'est beau, la vie est belle, allez on va rouler dans l'eau, allez on roule dans l'eau, non, elle arrive pas à rouler dans l'eau, Eh ben on est parti, on va faire de la nage, voilà. J'aurais pu prendre la route, j'aurais pu prendre le pont là qu'on voit là juste à droite sur la carte. Mais j'ai pas envie. Alors, euh, voilà. Et eh ben on va nager. Ça va être long. Ça va être très long. Euh, J'aimerais bien accélérer le temps. Voilà, les mètres qui descendent. Les mètres qui nous séparent. Oh, tiens, c'est beau. Les fonds marins sont beaux, et sauf qu'il n'y a rien d'intéressant dans les fonds marins. Et on perd du temps. Voilà. Pour rien du tout. C'est beau. On nage pas plus vite dedans que dehors. Allez. Nage. Niki nage. Oh. oh ça là était facile. Bon. Oh. Notre bonhomme il est beau quand il nage. Il n'a pas tellement de traits. Hein. Il n'a pas de Lui hein. il est tout plat. Tout lisse. C'est le parfait jeune homme avec un peu trop de, un peu trop de luminosité. Allez. Mmh, J'aurais peut-être dû prendre la route maintenant. Moi, je fais mi-chemin donc c'est pas mal. J'aurais peut-être dû prendre la route. Ça, ça aurait été plus, euh, plus rapide. Parce que du coup, j'ai abandonné ma moto dans l'eau. Donc euh, bon, je peux toujours crever pour, pour la retrouver, quoi, évidemment. Euh, parce que je n'ai ben même pas envie d'y retourner. Ça rien. J'ai fait la moitié du chemin. Au moins jusqu'à cette île. En espérant que c'est sur la rive. Ou pas loin, parce que là, les flèches, bon, elles me disent, bon, 700 mètres. Allez. Ah, Qu'est-ce qu'on s'amuse C'est dingue. Vous pouvez avancer un peu dans la vidéo si vous voulez qu'on arrive au point, parce que bon, là, c'est pas gagné. Ben, ça y est, on retourne à pied. Ça, ça va être peut-être un peu plus intéressant d'y aller à pied donc il y a encore de l'eau. Voilà, c'est bien. C'est bien donc bah, on, va, on, va, on va nager. Regardez le pont que j'aurais dû reprendre là-bas si j'avais suivi la route. Et comme je suis pas conformiste moi, bah, eh ben, j'y vais à la nage. Voilà, vais... En espérant que je puisse monter les parois là parce que souvent sur des jeux comme ça quand vous êtes dans l'eau, il euh, y a bien des chemins spéc spécifiques. Oula j'ai un peu du mal à parler. Et, euh, et vous pouvez pas monter sur les parois comme ça. Alors, on va voir si on peut avec ce jeu. Vu les bosses qu'on a pris en motocross, je pense qu'on pourra. Allez. C'est plus rapide, en plus, là. On va peut-être plutôt passer par là, en prenant de risque. Voilà. Hop. Alors, on, avait, on avait retrouvé du sol, puis là, on est reparti à la nage. Voilà. En sol, renage. Voilà. Bon les limites de l'eau sont pas tellement bien euh, Précisées Alors là ça monte Bon oh, bah ça monte hein, tant mieux Mon bonhomme monte Il monte un peu de travers hein, mais bon c'est pas grave Vive le réalisme Voilà j'ai envie de dire c'est beau Alors bah je suis la flèche Hop Alors c'est de l'autre côté Il euh, y a une grosse falaise Hop Alors je déploie mon parachute ah bah oui, évidemment. Donc j'ai bien un parachute, hein. j'aurais pu l'utiliser. Mais je ne l'ai pas fait. Et le bruit, pour ceux qui viennent de l'entendre, qu'on a eu un... pendant que je parlais, c'était un bruit de TeamSpeak. Et je n'ai pas eu envie de recommencer. <rire> oui, je n'ai pas envie. <rire> voilà. Voilà. Euh, donc euh, ceux qui sont chez tu je vais tuer mais plus tard Oh donc c'est là le camp fortifié ou ceux qui font mon aille Et bah c'est parti et on saute euh... donc, on a des parachutes tant qu'on en veut hein. Allez non non non mais Ah ça saigne et tout j'ai giclé Bon bah on va faire le tour hein. à moins que je puisse monter la paroi mais... mais je ne pense pas Donc on va plutôt faire le tour Bah c'est vraiment très raide ah, La musique est déjà plus entraînante que tout à l'heure. Comment ça à y avoir du risque et tout On va rentrer dans une zone où c'est qu'il y aura de plein d'ennemis. On va buter des gens. Euh... Non, donc je peux monter par là. Je me sens... Je me sens U. Voilà. Est-ce que je peux monter par là par contre comme c'est un peu de montagne Euh... Eh bah ben oui, parfait, nickel. Donc euh, en fait les, bar les, les barrières ne servent à rien du tout puisqu'on peut passer sur les côtés. Autant laisser la porte grande ouverte. Hop là, si c'est pas beau, hop, on saute sur le toit. Merveilleux. Et on doit pouvoir y aller par ici. Voilà. fait une petite roulade en mode Assassin's Creed quand on atterrit, c'est beau. Allez. Ouh, il commence à y avoir du bonhomme. On va killer des gens, là. Allez. Hop, hop. ça sent le truc à faire péter ça Voilà Oh putain, l'autre il a Voilà, les portes s'ouvrent Magnifique Oh, <rire> par contre on me tire dessus D'où est-ce que ça vient Ah d'accord, c'est là-haut il, euh, il y a des mecs là-haut sur les tours euh, Je vais essayer de Donc qu'il est une ou deux Mais c'est un peu dur de viser avec le bonhomme qui est au milieu Vous Comprenez que le bonhomme au milieu, c'est sympa aussi en troisième personne, mais si ça vous, si ça vous gâche le viseur, c'est inutile. D'ailleurs, la, la nuit vient de tomber, hein, voilà, en quelques secondes. Donc, il n'y a plus de soleil c'est terminé, il y a plus de lumière partout, mais il a plus de soleil. Aïe. l'ambiance la, la, la, est à son paroxysme. D'ailleurs je vais je vais vous relaisser quelques minutes maintenant que, maintenant que ça devient intéressant. Je si vais vous laisser quelques minutes de jeu là, ça va être ça va être boignon. Allez c'est parti, je vous laisse euh, 5 minutes. Oh, Allez-y, pauvre nage Frappez-moi plus fort, bande de lâche Même pas capable de me tuer Regardez, vous me faites pas peur, espèce de taré du calme, Amigo. Je viens te libérer. Vite ah, Tu viens de te faire un ami très puissant, Amigo. On va faire de grandes choses ensemble. Viva la Révolution Vámonos! Quelqu'un ici On nous tire dessus Por favor Il faut monter cette arme Les mains en l'air Les mains en l'air! Ça tellement fait liberté bientôt mon peuple boira à sa coupe retrouve moi plus tard au camp de la guérilla les l'air